La tension de surface de l'eau empêche le décollement de la plaque de verre. Une seule goutte de savon suffit à rompre l'équilibre. À l'échelle moléculaire, le savon met en lien l'eau et l'air. La tension de surface diminue, la lame de verre se décolle.